Bonjour à tous, on est très content de vous accueillir. On a décidé il y a à peu près un an et demi de lancer euh, ce concept de Hello Factory, où vous allez co-créer avec nous l'avenir des services euh, et des offres qu'on va vous proposer. C'est assez intéressant, justement, euh, de donner un petit peu les clés de ce que peut être euh, la banque de demain avec Hello Bank. Ce qui m'amène ici, c'est la curiosité, l'envie de les aider à construire une meilleure banque. J'ai vraiment eu la sensation qu'on était écoutés, que l'intérêt des propositions qui avaient de la valeur était capté par les personnes qui animaient la soirée. Et c'est vraiment intéressant de voir des personnes d'âge complètement différents ou de professions différentes. Ça ouvre un petit peu les perspectives. Je pense que Hello est très à l'écoute de, de ses clients. On tape dans du concret et ça va être très efficace. Continuez comme ça. Continuez à nous solliciter. Continuez à organiser des soirées comme ça. Moi, je viens, à chaque fois que vous en avez une, envoyez-moi la prochaine invitation, j'attends.